pourquoi parce que chacun de nous a sa relation très particulière amen. avec dieu tu peux dire amen. Amen. amen quand tu es là dis toi que je suis venu écouter dieu je suis venu recevoir ce que dieu a préparé pour moi je suis venu bénéficier quelque chose de bon de la part de Dieu. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre quatrième, si je ne me trompe pas, ou troisième, aussi, dernier dimanche, sur notre thème sur la puissance de la parole. Amen. Sur la puissance de la parole. Nous ne parlons pas de la puissance de la parole de Dieu, mais nous parlons de la puissance de nos paroles. Et nous essayons à nous montrer le pouvoir que nos paroles ont, la puissance que nos paroles ont, l'impact que nos paroles ont. J'aimerais bien s'il y a quelqu'un qui a retenu notre premier verset de d'Élébédie, Il peut nous lire ce verset-là. Pendant le temps de prière, j'avais écouté le modérateur aussi répéter le verset. Je dis gloire à Dieu, on commence à retenir des choses. Parce qu'on ne peut pas pratiquer quelque chose si on ne la retient pas. Amen. Amen. Rapidement, si possible, je vais inviter l'église de se tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire le verset qu'on est en train de partager, c'est dans le livre des Proverbes. C'est lui qui a trouvé et qui nous lire ce verset. Proverbe verset 18, verset euh... euh... 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera aussi. Amen. Ah, on peut s'asseoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime la mangera dès le début de ces thème j'ai dit et j'insiste que nous devons faire très attention à nos paroles les paroles que nous faisons sortir dans nos bouches les paroles que nous déclarons les paroles que nous parlons aux autres les paroles que nous parlons à nos enfants à l'église de dieux, dans la famille. Pourquoi faire très attention Parce que la Bible nous enseigne dans le livre des Proverbes. La mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand on voit la langue, on voit directement les paroles qui sont dans nos bouches il y a un homme dans la Bible dès le début j'avais dit cet homme il aimait beaucoup à dire à Dieu. il priait beaucoup pour sa bouche il disait à Dieu de garder sa bouche afin que les paroles qui sortent dans sa bouche puissent se plaire au cœur de Dieu et j'avais dit dès le début il y a beaucoup de personnes dans la vie Chrétiens ou pas chrétiens, sont des malheurés pourquoi? Non seulement parce qu'il y a quelqu'un qui les a maudits, mais les paroles que cette personne fait sortir dans sa bouche, c'est les mêmes paroles qui maudit sa propre vie. Il y a des parents, sans pourtant savoir, ils ont maudit leurs enfants. il y a des hommes et sans pourtant savoir ils ont maudit leurs femmes bien sûr il y a aussi des femmes sans pourtant savoir ils ont maudit leurs hommes vous savez pourquoi parce que ils ne savaient pas retenir leurs bouches et parce qu'ils ignorent aussi ce que les paroles peuvent naître dans la vie de quelqu'un j'avais demandé à l'église nous pouvons parcourir la Bible ou parcourir le livre de Genèse nous allons voir nulle part dans la Bible la Bible nous montre une machine que Dieu a créé le monde où Dieu a créé la nature Dieu a créé le monde et la nature par ses paroles pour dire que les paroles ont un pouvoir extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'être sorcier ou sorcière pour maudire quelqu'un. Ce que toi tu fais sortir dans ta bouche peut maudire la personne qui est à côté de toi, peut maudire ton foyer, peut maudire aussi ta famille. Bien sûr la Bible nous dit que ah, le malédiction sans cause n'a point des effets. Mais même si quelqu'un te fait du mal, la Bible nous conseille toujours à pardonner et de ne pas maudire. Déjà, laisse-moi te dire une chose. Le nom de Jésus est destiné pour une seule chose. Le nom de Jésus ne maudit personne. Le nom de Jésus fait que bénir Pourquoi Parce que lui-même a été déjà mordu sur la croix Et ce que Jésus a donné dans la vie des hommes Ce n'est pas une malédiction Mais c'est une bénédiction Il y a quelqu'un qui peut dire Amen, Amen. Amen. Amen. Le dimanche passé j'avais essayé de parler sur les mauvaises paroles J'avais beaucoup parlé Un enfant de Dieu, tu dois avoir la petite, même quand tu es en colère. Vaut mieux rester silence que de commencer à faire sortir des mauvaises paroles. Pourquoi? Lorsque tes paroles sortent, ça va aller pour créer des choses. Ça va aller pour faire des choses. Ça va aller pour maudire. Ça va aller pour bloquer des chemins. Ça va aller pour détruire d'autres personnes. Voilà pourquoi la Bible nous dira parole est mauvaise elle ne peut sortir de vos bouches mais fait sortir quelques paroles qui peut communiquer la grâce cela veut dire une parole aussi peut communiquer la grâce dans ton entourage lorsque tu dis une parole quelqu'un peut être guéri lorsque tu dis une parole quelqu'un peut être dans la joie lorsque tu dis une parole quelqu'un qui était désespéré qui avait envie d'abandonner. Mais au travers de ta parole, cette personne peut être réconfortée. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible, le dimanche passé, j'avais dit, la Bible nous interdit de faire sortir dans nos bouches des mauvaises paroles. Pourquoi dans nos bouches, dans nos paroles, il y a le pouvoir de la vie, il y a aussi le pouvoir de la mort Une personne qui est là a déclaré tout le temps des mauvaises paroles. Moi je vois que la manière dont ma vie marche, je ne crois pas que ma vie va changer. Quelqu'un qui fait quelque chose, il fait un projet. Parce qu'il a échoué une seule fois. Il va commencer à dire des choses. La manière où dont je fais ce projet, je ne crois pas que ça peut marcher. Mmh. Écoutez, même Dieu, même Dieu il avait essayé pour la deuxième fois. Mmh. Dieu a créé le monde. Il est arrivé un moment, la Bible nous dit, tout le monde a commencé à faire des choses de très mauvaises. Dieu va appeler Noé en disant que je vais détruire le monde. Dieu va détruire le monde. Mais au lieu de laisser comme ça, il a encore créé, il a encore essayé une seconde fois. Amen. Cela veut dire quand je fais quelque chose et ça va marcher, je n'ai pas besoin de commencer à déclarer, de prononcer des paroles négatives. Restez toujours positif Essaye encore. Amen. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Essaye encore. Même pour la troisième fois, essaye encore. Même pour la quatrième fois, essaye encore. Tu peux essayer, essayer jusqu'à ce que tu arriveras. Amen. Tu sais pourquoi Parce que c'est lui qui essaye plusieurs fois. Cela me dit cette personne, c'est un homme de la foi. Amen. Et un homme de la foi, c'est aussi un homme patient. passion. Amen. La passion, c'est paix à je la foi dans la vie d'une personne. Amen. Si tu ne sais pas patienter, tu ne peux jamais être un homme de la foi. Amen. Évitons de prononcer des mauvaises paroles dans nos bouches. Vous savez, j'avais insisté en disant Souvent nous prononçons des mauvaises paroles dans des émotions ah, Il y a une situation qui m'a bougé Il y a personne qui est à côté de moi Je vais entrer dans ma chambre au lieu de prier en disant que Seigneur, aide-moi Rends-moi fort, je vais essayer encore Non, Seigneur De la manière dont cette situation moi je vais mourir. Je vais mourir, Seigneur. Je vais mourir. Tout le monde contre moi. Je vais mourir. Je vais faire encore quoi? Je vais mourir. Écoutez. La parole, c'est est une confession. Une confession, c'est une déclaration. Or, lorsque tu déclares quelque chose, tu appelles cette choses qui n'existait pas dans ta vie de venir exister. Amen voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Jérémie dans le livre de Jérémie chapitre 1 si tu regardes par, premièrement dans le verset 4 et qui sort, tu vas au verset 10 Dieu va appeler Jérémie en lui disant ceci je vous avais dit que Dieu n'a pas appelé Jérémie directement et il va lui envoyer mais il a commencé à rassurer Jérémie que c'est moi Dieu qui t'a choisi je t'ai consacré dès le sein de ta maman avant que tu puisses entrer dans les sein de ta maman, moi, Dieu, j'étais te connaissais déjà. Tu étais déjà consacré. Jérémie, même s'il si a écouté Dieu parler comme ça. Non, Seigneur, je suis un enfant. Je ne peux pas. Tu sais combien de fois tu as dit tu ne peux pas dans une situation parce que ça bougeait ta vie. Le fait de dire tu ne peux pas. Tu ne peux pas non plus. Gloire à Dieu. La Bible nous dit Dieu va dire à Jérémie Il a refusé cette déclaration. Ne dis pas que Dieu est un enfant. Je vous avais parlé dès les premiers jours. Il faut avoir l'habitude de réviser des mauvaises déclarations que les gens font pour vous. Quand une personne ouvre sa bouche pour faire une mauvaise déclaration pour ta vie, dis-lui que cela n'arrivera jamais. Dis-lui directement que cela n'arrivera jamais. Dieu n'a pas attendu quelques minutes pour dire à Jérémie. Il lui a interdit en disant qu'elle ne dit pas que tu es un enfant. Tu iras et tu diras à tout ce peuple tout ce que moi, Dieu. Je t'ordonnerai. Amen. Amen. Écoutez au verset 10. La Bible dit ceci. Il a dit à Jérémie, je établi sur les nations et sur le royaume. Pour les détruire, pour les ruiner, pour les abattre. Et dans les segments. la Bible dira ceci. Pour planter. Et pour repartir. J'avais dit ceci. Dieu, par la puissance de la parole, il avait donné Jérémie le pouvoir de pouvoir détruire tout ce qui empêchait la construction des bonnes choses. De pouvoir détruire et ruiner tout ce qui mettait barrage pour que les choses aillent de l'avant. Après avoir détruit toutes ces choses, Nélie maintenant, peut commencer à s'aimer, peut commencer à bâtir. Dans ta bouche, tu as le pouvoir de détruire les choses qui empêchent ton épanouissement. Dans ta bouche, tu as le pouvoir de détruire les choses qui bloquent ton avancement. frère et sœurs, écoutez, le fait est de déclarer des choses. Le fait est de dire des choses. C'est ça une déclaration. Une déclaration, c'est là que tu as commencé à dire. Ce que je déclare maintenant, ça restera comme ça. Ça marchera comme ça. Parce que dans tes paroles, il y a, une, il y a un hein? pouvoir. Amen. Écoutez, c'est aussi question... De la conscience. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour déclarer quelque chose, il faut être un pasteur ou un prophète. Non. La Bible est dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Petit enfant, vous êtes des dieux. Dieu a voulu dire à un enfant de Dieu. Dieu a voulu dire à ses enfants. Vous avez le pouvoir à tant que Dieu de créer des choses, de faire des déclarations et toutes ces choses-là arriveront. Amen. C'est là où j'avais arrêté. Aujourd'hui, c'est une question pour clôturer. Quelle est la source la souxe de tes paroles. Ce qui sort en toi, ça vient d'où? Où, Où est-ce que toi, tu vas aller épuiser des paroles qui sortent dans ta bouche? Écoutez. L'homme ne peut jamais donner. Ce qu'il n'a pas. L'homme, il donne seulement ce qu'il a. Écoutez, voilà pourquoi tu vas remarquer. Tu peux venir à l'église. Tu peux être soi-disant un chrétien. Mais tu es un spécialiste des paroles négatives dans ta bouche. Il faut commencer à se poser des questions. Pourquoi moi qui viennent à l'église. Pourquoi moi, à devoir qu'il prie Pourquoi moi, à devoir qu'il sert Dieu Mais lorsqu'il y a une situation qui arrive, il n'y a que des paroles négatives qui sortent dans ma bouche. Il a une personne, écoutez, est une personne, écoutez, c'est une personne malheureuse. C'est une personne maudite. C'est une personne qui n'a pas la joie dans sa vie. C'est une personne qui ne sera jamais heureuse c'est pourquoi. Non parce qu'il y a quelqu'un qui t'a détruit. Non parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré des mauvaises paroles sur toi. Mais parce que tu es une personne qui vit dans la négativité. La négativité ne fait pas partir des caractéristiques de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être un homme négatif. C'est lui qui comme Dieu ne peut pas être un homme négatif celui qui lit la parole de Dieu ne peut pas être un homme négatif Amen. celui qui a la foi en Dieu ne peut pas être un homme négatif celui qui croit à ce que Dieu dit il ne peut pas être un homme négatif Amen. écoutez même sur la croix, Jésus a continué à être positif. Amen. La Bible nous dit ceci. Ils ont arrêté Étienne dans les livres des actes. Ils ont commencé à les lapider. Écoutez, on les lapidait. Étienne a été toujours resté positif. Jusqu'à la mort, vous savez pourquoi? Parce qu'il sait en il a cru il sait quel est le dieu qui lui avait pris dans le monde il lui a mis à part mais toi pose toi maintenant la question quelle est la source de tes paroles que toi tu prononces frères et sœurs c'est où toi tu peux aller pour imprimer les paroles que toi tu peux faire sortir dans ta bouche on va lire une parole Jean chapitre 3 verset 27 et Une autre personne Il va prendre un Corinthiens 15 et 3 Si on peut être rapide Celui qui a trouvé Il peut nous lire Je lis la parole du Seigneur Amen. Jean 3 verset 27 Jean répondit Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel La parole du Seigneur 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 3 Je lis la parole du Seigneur Amen. Je vous ai enseigné avant tout Comme je l'avais aussi reçu Que Christ est mort pour nos péchés Selon les écritures La parole du Seigneur Amen. C'était des hommes C'était des hommes très positifs Très très positifs Jean va répondre à ses disciples Vous savez pourquoi Parce que les disciples ont trouvé Que la parole de Dieu. Lorsqu'ils sont venus demander à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit ceci Un homme peut recevoir seulement quelque chose de qui vient du ciel. Frères et sœurs, si la source, là où toi tu prends tes paroles, là où toi tu prononces tes paroles, car source c'est Dieu. Ta source est sur le ciel. Tu ne seras jamais un homme négatif. Amen. Parce qu'auprès de notre Dieu, la négativité n'existe pas. Amen. Dans les dictionnaires de notre Dieu, la négativité n'existe pas. Amen. Même quand ça reste 10 secondes, Amen. il y a toujours un espoir que les choses peuvent changer. Écoutez. Le monde dit ceci. Tant que nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Mais Dieu a regardé euh, euh, euh, Lazare. Il a dit à ce ciel écoutez, Lazare, Lazare va vivre encore. Amen. Écoutez, même celui qui est mort et en Christ, il est mort, les gens ont commencé à pleurer. Je peux te dire qu'avec Dieu, il y a encore de l'espoir. Si la source c'est là où toi tu prends tes paroles, vient de Dieu. Même si les choses que toi tu projetais à faire, les gens t'ont dit il n'y a plus la possibilité. Cette situation est déjà mort. Il faut refuser cette déclaration. Tu dois dire que je vivrai et je vivrai encore. Quelque moi aussi j'ai appris. Il a enseigné quoi La puissance de la croix. Christ est mort pour nous. Christ est notre récit. Christ est notre épanouissement. Christ est notre vie. Écoutez, il faut refuser. Je dis encore, il faut réviser Amen. des amis, des compagnons, des personnes qui sont négatives à côté de nous. Amen. La personne qui est négative, il ne peut pas être ton ami. Écoutez, la Bible dit ceci. Vous devez prononcer quelques paroles qui peuvent transmettre la grâce. Une parole est négative. choses en toi. Écoutez proverbe, il a dit ceci celui qui marche avec des sages devient sage. Ah. Cela veut dire celui qui marche avec un insensé devient aussi un insensé. La soux c'était quoi Il y a une autre chose. Dieu a vu que Moïse est mort. Vous savez, même Dieu reconnaît que Israël était un peuple têtu, était un peuple incrédible. Moïse a fait comme ça. Vous savez, la Bible déclare ceci. Moïse était un homme patient, un homme de grand cœur. Bien qu'il bégayait, vous savez, c'était un cas très exceptionnel. Les gens qui bégayent, normalement, ce ne sont pas des gens qui ont la patience. Amen. Amen. Pendant qu'ils cherchent à faire sortir la parole, papa, papa, papa, papa, tu peux prendre quelque chose et la parole va sortir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il cherchait toujours quelque chose à faire pour faire sortir la parole. Mais bien que ceci, mais la Bible nous décrit Moïse comme un homme très, très, très patient. Malgré sa patience, il n'a pas pu conduire Israël jusqu'à sa destinée non parce que Moïse était incapable mais parce que au bout d'un moment le cœur de Moïse était au bout le cœur de Moïse frère ne pouvait plus supporter Israël il a fait les choses contrairement à ce que Dieu lui avait dit mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu va prendre Moïse dans ces places-là. La Bible dit il va appeler Josué. Josué, mon serviteur Moïse, est mort. La première des choses que tu avait dit à Josué, Josué prend un, hein? courage. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a des problèmes. Écoutez, je vais dire à quelqu'un, si des choses ne marchent pas bien, cela ne dépend pas ce que tu vois dans tes yeux. Cela dépend. Là où tu prends ta foi, ta source. La source de Josué était Dieu. Josué 1, verset 8, la Bible dit ceci. Josué, Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez, écoutez. La parole de Dieu. Si tu lis souvent la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a tout. La Bible, c'est une arme offensive, c'est-à-dire pour attaquer, défensive et pour aussi se défendre. Voilà pourquoi tu verras. Lorsque Jésus va descendre sur la montagne, lorsqu'il a vu le jeûne de 40 jours et 40 nuits, la Bible dit Il était fatigué. Le diable va se présenter devant lui. Est-ce que tu ne peux pas sauter? Tu ne peux pas ce qui est devant moi. Moi, je te donnerai à manger. Frère, Jésus était blindé dans la parole de Dieu. Personne ne pouvait le séduire. Parce que sa vie était sur la parole de Dieu. Tu sais pourquoi lorsque un païen te dit ceci, écoutez dans ta situation, comme ça ne marche pas, nous allons faire un raccourci. Tu sais pourquoi tu vas accepter facilement Parce que tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Amen. Mais lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, tu ne manqueras jamais la réponse à donner à ces païens-là. Attention, il risquera même à te suivre. Mais si au jour d'aujourd'hui, soi-disant chrétiens, ils ont commencé à être arrachés dans des églises, arrachés dans leur vie, et ils ont commencé à suivre les païens, parce que ces chrétiens-là, nous ne sommes pas assis sur la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, tu ne peux pas être un homme positif si tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu. Si tu ne médites pas la parole de Dieu. Dieu dira à Josué, oh, en cela que tu réussiras, à tout ce que tu entreprendras. Moi, je pensais que Dieu pouvait dire à Josué ceci. Tu réussiras lorsque tu lis la parole avec ça, avec ça et avec ça. Mais Dieu dira à tout ce que tu interprètes. Cela veut dire lorsque la source de ta vie, c'est la parole de Dieu, tu seras toujours d'accord avec Dieu. Même quand les choses elles ne vont pas bien. Tu diras je suis avec Dieu. Frère, c'est ce que je peux vous enseigner. Tu fais partie de l'église Mission Évangélique. Ah! Parole, Frère Les pouvoirs. Les pouvoirs de la parole. Tu dois exercer tes paroles. Vous savez. Il faut essayer. Tu vas dans un bureau où à chaque fois il te reçoit pas bien. Tu vas quelque part où tu es toujours dessus. Essaye cette stratégie. Quand tu arrives devant le bureau, commence à faire des déclarations. Juste les déclarations. Ne fais rien. Ne fais pas une prière de une heure du temps. Ne fais pas une prière de cinq heures du temps. Ne jette non plus mais commencez à faire des déclarations écoutez, la Bible dit ceci ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié sur le ciel Amen. tu dois être conscient tu dois être conscient tu dois être conscient de ce que tu veux tu dois être conscient de la personne que tu as cru en lui tu dois être conscient que c'est Dieu qui t'a mis à part tu n'es pas comme tout le monde une personne qui est spéciale. Voilà pourquoi des fois, quand tu marches avec des païens, les païens font quelque chose, les choses vont toujours bien avec eux. Lorsque toi tu fais la même chose avec les païens, tu verras que ton chemin a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que tu es différent avec les personnes que tu marches avec eux. Si tu dis « Amen, je peux continuer. » Je vais te révéler une chose. Ézéchiel chapitre 2. Tu peux écrire aussi Jean chapitre 15, verset 7. Mais on ne va pas lire ça. Là où Jésus dit, si mes paroles habitent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom. Je le fais, si les paroles de Dieu habitent en vous. Lis-moi Ézéchiel chapitre 2, verset 9. Après tu descends dans le chapitre 3, tu lis 1 jusqu'à 3. Je lis la parole du Seigneur. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi mm -hmm. et elle tenait un livret en rouleau. Mm -hmm. La parole du Seigneur. Amen. 3 et à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ces rouleaux et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvre la bouche et il me fit manger ces rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ces rouleaux que je te donne. Je les mangeai et il fit dans ma bouche doux comme du miel. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé cette parole. Verset 3, la Bible dit ceci, dans le chapitre 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau, qui est la parole de Dieu. Que je te donne. Ézéchiel a dit ceci, je vais manger. Et je le vis dans ma bouche, doux, comme du miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Amen. Dieu a voulu donner une mission à Ézéchiel. Dieu, lorsqu'il nous envoie, il nous donne une mission. Il nous donne pas autre chose, mais il nous donne la puissance de la parole. Lorsqu'il a envoyé Josué, il n'a pas donné un autre conseil à Josué. Il a dit à Josué qu'il ce livre de la loi laissez-moi le point Mais j'ai aimé chez Ézéchiel. La Bible dit Dieu a dit à Ézéchiel mange ce rouleau. Cela veut dire Ézéchiel hein, avait la parole de Dieu ici. Là, lorsqu'il ouvre sa bouche, ce n'est que la parole de Dieu qui sortait. Amen. Et c'est que Dieu l'ai manger oh là là je l'ai senti doux comme du miel frère et sœur la parole de dieu est bon à manger Amen. frère si tu connais dieu et que tu aimes sa parole et que dieu est ta source de toutes les choses tu ne peux pas tu ne peux pas marcher dans la négativité. Amen. Ah non. Combien des enfants de Dieu ils vont couler leurs larmes pour un problème. Or, lorsque le problème est là, si tu veux quelqu'un qui. À la parole de Dieu ici. Ça va monter. Voilà pourquoi la Bible dit c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche fait quoi hein? Si dans ton ventre, écoutez, tu as des choses qui se ça mal, lorsque tu vas ouvrir ta Mais toi, tu ne vas pas méditer cela. Il y a une grande différence entre méditer et étudier la parole de Dieu et manger cela. Je vais en Afrique. Je vais, je ne sais pas où, dans mon ventre. Cela. Il faut que cela reste en toi. C'est elle qui sera la source de tes motivations, des paroles positives. Je veux demander à quelqu'un d'où viennent les paroles que toi tu sors dans ta bouche. Pendant que la famille souffre, toi, tu déclares quoi? Pendant que les enfants n'est pas encore béni, toi, tu déclares quoi? Les travailleurs tu as déjà déposé plusieurs CV. Toi, tu déclares quoi? La situation administrative, ça fait des années et des années. Toi, tu déclares quoi? Tu déclares quoi? Est-ce que c'est que tu vois aux gens que vous avez la même situation Est-ce que c'est que tu vois aux gens qu'ils ont commencé avant toi Est-ce que c'est que... Écoutez, écoutez, je vais vous dire une chose. Des fois, on se trompe. Tu diras, ah, mais cet homme, comme je le vois, c'est un serviteur de Dieu, il prie beaucoup. Finalement, il a la même situation que moi. Qui est un serviteur de Dieu, cela n'a pas marché. Moi, je suis une simple personne, juste un membre. Mais j'ai Dieu. Est-ce que là, ça va marcher Écoutez, écoutez. Vous savez, lorsqu'on prend un passeport, on nous prend des empreintes. L'empreinte que toi tu as auprès de Dieu et l'empreinte que cet homme de Dieu a auprès de Dieu, ce n'est pas le même. Cet homme de Dieu-là, ses serviteurs là, il peut encore faire longtemps, mais lorsque toi, tu déclares des paroles positives, les choses peuvent se déclencher. Écoutez, chaque personne a une relation très particulière avec Dieu. Amen. Que personne ne te trompe. Parce que la situation du pasteur et les têtes, la situation de cette sœur qui prophétise, lorsqu'elle prophétise que tout le monde est trompe, elle a la même situation que moi, ça ne marche pas. On s'en fout de sa situation. Moi, je vais continuer à être positif se changeront Amen. Amen. frère Dieu dira à Ézéchiel mange les rouleaux il va dire à Josué médite qu'est-ce que tu vas choisir méditer? écoutez ce qu'il a dit ton ventre est rempli des entrailles de ces rouleaux que j'étais dans il moi Ezekiel et ton taquille jusqu'à tenter dans ses arts, c'est à dire ça ne peut plus sortir il marchera avec il voyagera avec tout ce qu'il peut faire ça sera avec cette parole j'ai vu que quelqu'un cet après-midi oui c'est des seigneur je vais manger ta parole. Vous savez au verset 10 du chapitre 2 d'Ézéchiel, la Bible dit, il était déployé devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. C'est-à-dire, les rouleaux que Ézéchiel avait mangés, dehors, il y avait des choses. À l'intérieur, il y avait aussi des choses. Je vais clôturer ici. Lise-moi Ézéchiel chapitre 37. Ah, oh, ça reste un point très important. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. D'où vient la source de tes paroles de combien Commence au verset 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Ah. Ah. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, mm -hmm. et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Mm -hmm. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, mm -hmm. et ils étaient complètement secs. Mm -hmm. Il m'a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre J'ai répondu, Seigneur éternel, tu les sais. Mm -hmm. Il m'a dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossement desséchés, de écoutez la parole de l'éternel. Tu peux arrêter là La parole du Seigneur. Amen. Amen. Donnez-moi, donnez-moi votre attention. C'est une conversation entre Dieu et son serviteur. La Bible dit ceci. Dieu va transporter Ézéchiel en esprit. Dans les retraites, lorsque j'expliquais sur les temps spirituels, j'avais essayé de parler comment voir des choses en esprit. Des fois, Dieu peut te transporter en esprit. Tu vois des choses en esprit. La Bible dit, Ézéchiel a été transporté en esprit. Dieu va lui emmener dans un valet. et dans ce valet là, il y avait des ossements desséchés, les ossements qui étaient sèches. La Bible déclare :« Était sèche ». Mais qu'est-ce que Dieu va faire Il va demander à Ézéchiel « Est-ce que ces ossements peuvent vivre encore Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Dieu va demander à Ézéchiel Parce que là, il y avait déjà la parole de Dieu. Lorsque Dieu va envoyer Ézéchiel, Dieu lui dira, mange! Parce que Dieu s'amène devant lui. Ézéchiel, il va ouvrir sa bouche pour faire des déclarations. Écoutez, je vais te dire une chose. Dieu ne descendra jamais. Dieu ne descendra jamais, je le répète, pour qu'il puisse prophétiser à ta place. Pour qu'il puisse faire des déclarations à toi, frère, c'est à toi de faire des déclarations à tout ce qui arrive dans ta vie. Amen. Tant que tu fermeras ta bouche, les choses ne les changeront jamais. Amen. Tant que ta bouche prononcera des mauvaises paroles, des paroles négatives, tu resteras chrétien dans l'église. Tu resteras membre l'église, mais malheureux mmh. ou malheureuse. Dieu demande à Ézéchiel est-ce que ces ossements peuvent vivre encore? Dieu savait que ces ossements pouvaient vivre encore. Mais il a voulu savoir la réaction d'Ézéchiel. Ézéchiel va dire quoi? Oh, un enfant très intelligent, il a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Parce que, frère, nous ne dépendons pas de pasteur. Et nous dépendons, Et nous dépendons, Amen. nous dépendons de Dieu. Amen. Dépendons de Dieu. Amen. Seigneur, c'est toi qui sais. Dieu lui dira, Ézéchiel. J'aime des parents prophétiques. Amen. Tu es une maman, sois prophétique maman. Amen. Tu es un papa, sois prophétique. Seigneur les enfants ne viennent pas. Quand tu te réveilles le matin, tu poses la main, tu commences à prophétiser, tu commences à déclarer des choses. Seigneur, le papier, administrativement, ça ne marche pas. Prends le papier, là, frère. Prends-le, prends-le. Commence à parler. Commence à prophétiser. Écoutez, la Bible nous dit les ossements étaient tellement sèches. Quand tu les regardes, il n'y avait même pas l'espoir. Mais Dieu lui dira, à Ézéchiel commence à prophétiser. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, les ossements, les ossements, qu'est-ce qu'il a dit Attends, on va être clair et net. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront vivre. J'ai répondu, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise ces ossements, dit-l'air, ossement. Verset 5. Ainsi par le Seigneur. Osma desséché écoute la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, à ces os voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivez. Et vous saurez que je suis l'éternel. Écoutez verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'éternel que j'avais récit. Et j'ai, comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Un mouvement. Et les ossements s'approchèrent l'un. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Qu'est-ce que Ézéchiel avait fait? La puissance de la parole a commencé à tirer les ossements l'un après l'autre. Dieu a Qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends? Qu'est-ce que toi tu attends pour commencer à parler? Ah, David a dit dans le psaume 119, verset 105, ah, ta parole est une lampe sur mes pieds, sur mon chemin. C'est là, veut dire même quand tu prononces tes bonnes paroles. Frère, partout où tu marcheras tu seras victorieux. je vais dire pour clôturer si la soux où toi tu prends tes paroles était la colère était le comportement de tes parents parce qu'il y a des enfants lorsqu'ils parlent ils, disent, hey, ils parlent comme son papa elle parle comme sa maman elle réagit comme son papa. Elle réagit comme sa maman. Il faut parler. Il faut parler comme Dieu. Alléluia. Amen. Il faut parler comme Dieu. Petit enfant, vous êtes de Dieu. Car ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde était négatif, moi je serai positif. Ah. Si mon yaya était négatif, moi je serai positif. Ah. Si mes responsables étaient négatifs, moi je resterais positif. Ah. C'est ça qui tu sais pourquoi. Parce que là, il y a un rouleau.